vous mettre dans le contexte, je sors de plus de 2 heures d'entraînement et d'une grosse séance de tournage. C'est donc à ce moment-là où je procède de la manière suivante. Je saisis et lance les trois billes dans la même direction et ici, par exemple, je décide de démarrer avec la bille blanche. Alors bien souvent, le placement de démarrage n'est pas aussi favorable. <rire> donc maintenant, tâchons d'en profiter ensemble. À tout de suite. Allez, billard de 2.80, cadre 42 de sens trigonométrique. Bonsoir à tous. Donc on le constate, hein, euh, ici nous avons une prise d'américaine probable hein, avec ce rappel en une bande de la rouge. Voyons. Paf Allez, bicolé américaine à gauche. Il faut l'officialiser en décollant cette jaune de la bande, c'est partie. Voilà, donc une américaine hein, qui va aller jusqu'au coin les gars. Euh, américaine voilà que je continue malgré tout à travailler, euh, Ballast depuis euh, depuis ces quelques dernières semaines euh, où en général je finis ma session d'entraînement avec justement un tour de billard, comme j'ai pu vous montrer dans, dans comment travailler l'américaine. Et euh... Et c'est vrai que depuis hein, depuis que je vous ai proposé ça, donc euh, qui, ça date maintenant, ça fait plus d'un an, euh, c'est vrai que mon Américaine a enfin, évolué dans la réflexion, hein, pas, dans le, pas dans la mécanique, mais dans la réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, quand je travaillais à mon Américaine, moi, euh, j'avais tendance euh, à m'écarter à chaque fois petit à petit de la bande. Et je comprenais pas euh, nécessairement le, le pourquoi du comment. Et maintenant je sais, <rire> je sais qu'en fait, voilà, il faut tout le temps se soucier de garder la dominante, là par exemple sur cette bille rouge. Bon ici, petit piqué, mais au-delà de, dé... voilà, il fallait que je, deux choses, que je déconne la jaune et que surtout je reprenne la dominante de la rouge. Allez, ici il faut commencer à se placer pour le virage, alors là j'ai fait n'importe quoi. Ah, petit massé pour essayer de récupérer tout ça. On peut le dire, l'américaine est perdue et le virage est raté. Maintenant, comment faire pour essayer de récupérer la chose J'ai un coup pour récupérer. Donc là, ce que j'ai en tête, c'est de me créer un passage le coup d'après pour traverser les billes. Donc je prends beaucoup de jaune pour le rapprocher au maximum de cette rouge. Bon, ben, chose plus ou moins faite. Ici, il me suffit d'obtenir un bon biais sur la jaune. Même si je suis près des billes, c'est pas grave. Parce que là, petit piqué. Voilà. et on rappelle cette John en deux bandes crac voilà alors c'est pas encore fou parce qu'on est trop loin des billes donc il va falloir user d'un piqué malicieux en souplesse s'il vous plaît voilà et là on se rapproche de l'ensemble et c'est parti pour la petite ligne donc on avait l'américaine, on l'a mis jusqu'au coin bon le virage c'est plus ou moins euh... bon en fait il s'est pas bien passé du tout mais on est reparti pour la petite ligne et la petite ligne c'est exactement le même process euh, c'est à dire que au, au, au delà de l'exécution de la petite ligne à savoir petit point petit point placement rappel contre sur notre bille, le plus important euh, reste de, garder et de, prendre la enfin, de prendre et de garder la dominante de l'ensemble pour justement transformer cette petite ligne en américaine c'est à dire qu'il faut s'évertuer en plus de, de, de tout ce process de petite ligne s'évertuer à se rapprocher de la grande bande voilà donc euh, donc toujours avoir en tête de se rapprocher de, de prendre la dominante pour justement pousser l'ensemble il faut que cette rouge avance en fait il faut qu'elle avance vers la grande bande petit point petit point placement Rappel contre sur notre bille, ici, j'ai plus le bon biais, donc je vais rappeler tout de suite la jeune. Et il faut donc s'évertuer à penser à ça, en tout cas, pendant l'exécution de la petite ligne. Toujours penser à cette dominante sur la rouge. Toujours, voilà. Pour justement, après, pousser... Alors après, peut-être que je le fais trop petit, du coup, je n'avance pas assez. Et euh, c'est peut-être le problème, parce qu'ici, voilà, ici, pas content pas content parce que cette John traîne. Alors pourquoi je suis pas content Parce qu'en fait, les 15 points qui précèdent ce coup raté sont complètement annihilés parce que je perds la dominante de la rouge. Et ici, cette rouge va commencer à s'éloigner de la grande bande. Et c'est là où c'est un petit peu rageant finalement parce qu'on se rend compte qu'un point mal exécuté... 1000 euh, euh, tous les autres quoi donc c'est assez impressionnant et même si ici euh, j'ai pu reprendre le dominante débit, la dominante des billes cette jaune est en avance donc ça reste malgré tout un problème là il faut pousser cette rouge voilà voilà pour récupérer justement cette jeune qui était en avance. Allez, on récupère les billes. Bon, on, la rouge, c'est le continuer à s'éloigner. Cette jeune est encore plus en avance que tout à l'heure. Donc là, c'est officiel. Ici, c'est terminé. Il n'y a, a plus de petites lignes qui tiennent. Je ne peux pas la récupérer. Et pourtant, je m'évertue à continuer à faire des petits points, des petits points, des petits points. Et c'est là où ça va commencer à se compliquer. Et c'est là où je dois vraiment faire un effort pour me dire, c'est terminé, Philippe. Oublie. Voilà. Et ça, je n'y arrive en, encore pas. Hein. Alors, attention Attention. <rire> N'importe quoi. Piquer, renversé, effet contraire, demi masse et choc. Là j'ai fait un truc, je sais même pas d'où ça sort. Et c'est incroyable parce que ça ne fait que se compliquer. Et pourtant ici je me dis tiens, si je prends euh, bon pied bonne distance sur le sur la rouge, je, je peux peut-être prétendre récupérer les billes. Mais bon là j'ai plus le bon biais, j'ai pas le bon biais, ah bah ben, j'aurais dû jouer la jeune par exemple, et faire un rappel 4 bandes de la jeune, euh, me donner un peu d'air sur la rouge et peut-être après euh, reprendre le coin mais non, non non non non, là je m'évertue à, à essayer de récupérer les billes sur un coup qui n'existe pas quoi, juste qui n'existe pas. Et c'est absolument là-dessus où je dois faire un effort supplémentaire pour espérer peut-être passer un cap supérieur, parce que là, là c'est pas possible, quoi. je, je n'avais pas le droit de, de faire tous ces points-là, euh, voilà, la petite ligne est perdue, la petite ligne est perdue, il faut se faire à l'idée. Et ben là, on va se quitter sur ce dernier coup mémorable, <rire> car c'est la fin, c'est la fin, enfin Malgré tout, je suis et reste entièrement satisfait de cette série. Ça fait vraiment plaisir. J'ai l'impression que le travail commence à porter ses fruits. Ce sont des choses qui commencent à se répéter plus ou moins. Je ne m'emballe pas. Je sais qu'à tout moment, tout cela peut disparaître. Donc on reste dans notre ligne de conduite, notre exigence. Je vous dis à bientôt les amis. Le béco